Euh, Allons-y. Oui comme ça il y aura moins de Murlocs. <rire> moins de crime Murlocs pour toi, tu pourras le mieux. Je dois protéger la que Alors la il fut un temps commence. où le druide se faisait forcément exploser la tronche par euh, mage. Mais vu que Mélis suit un peu plus la méta que Charles. Putain, ça, ça c'est pas bien, c'est pas bien ce qui est en train de se passer. Pas... <rire> je te dis bien joué. <rire> ça commence déjà avec les DM. Ouais, bah c'est normal, c'est Charles. Et tu mon maître Alors, est-ce qu'on peut lancer les paris sur à combien de cartes on aura Katou néanmoins Alors cette fois-ci, je pense que ça va être à partir de euh, la 22 e carte. J'irai la douzième. Ça va lui pourrir sa main. <rire> parce qu'elle pourra pas le jouer tout de suite. Excusez-moi, mais vous êtes. Un... Alors, perso, je pense que j'aurais gardé le portail à zéro, tout simplement parce qu'il combat avec Anthony <coughs> Antonidas, à chaque fois que tu lances un sort, ça t'ajoute une boule de feu dans la main. Ah oui Voilà. C'est bien de le rentabiliser. On peut le faire tour 7 avec un sort à 0, c'est encore mieux. Ah, Discord Paris sur Katoon 12ème carte aussi. Merci. On va piocher Drake Azur, carte qui a disparu aussi qui était beaucoup trop puissante euh, le druide on a vu que euh, mélie jouait un, comment on appelle ça en français Acclimatation Donc ça coûte 1 et ça détruit la créature ça va piocher deux cartes à ton adversaire donc Antonidas pourrait y passer euh, prestos mais sinon, effectivement, il n'y a pas grand chose que le druide euh, puisse faire. Ah oui, il euh, y a des fireballs directs. Hein. Ouais, là, là en fait, Charles sait que c'est un Katoon. Elle veut absolument pas euh... avoir le Katoon en fait. Avoir le Katoon, il faut vraiment jouer avant. Melee joue très bien. Elle utilise le plus petit sort pour vérifier si c'est un contre-sort. Enfin, mon apprenti! Ça se fait abs! Bon. <rire> On va faire ça. Bien joué. Rien ne peut m'arrêter. Allez, c'est parti! <rire> Rien! C'est stupéfiant! Ça va arrêter de se BM ou? Qu Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est gros ce truc! <rire> c'est quoi? C'est euh, si une barre? Il est. <rire> Il, est... <rire> Il est barré! Je te rends <rire> 4 dans la tête, c'est. Il y, y avait mieux à faire. J'ai dit ça trop vite. Il y avait quoi à faire Tu faisais deuxième Drake Azur et tu mettais la ouais. déflagration des, des arcanes qui faisait 8 ou 6. Peu importe. Tu faisais avec un ping, au pire ça passait. Ah, un truc. ah le Katoon, c'était à quelle carte 20ème. 20ème. J'étais plus proche officiellement. Oui. Ah, ça c'est pas de bol par ah. contre. Est-ce que c'est une bataille de rail qui s'annonce est-ce que Charles va partir là-dessus Parce que là, si le Ragnaros tape Face et que t'envoies ton Drake Face, il lui reste 6 points de vie. 6 points de vie ça se trouve facilement. Surtout quand de face. Wow C'est quoi cette musique épique ah, C'est merveilleux, est... Il est classe en tout cas. Au revoir euh... Au revoir Ragnaros. Et là, ça va être compliqué. Parce que. Mais euh, bien sûr, mais... mais, mais, mais, mais, mais, mais ma vie c'est de merde, ma vie c'est de merde <rire> <rire> Mais non, mais, <rire> mais, mais j'ai perdu <rire> Canary relate to that si, <rire> C'est fini Si Méli ne fait pas son pouvoir <rire> héros... Elle a Il faut le pouvoir héros du guerrier ou soin oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Là ça va <rire> Elle l'a fait, là, elle est pas... ouais, parce que là elle va se prendre le Ragnaros et la Fireball Non, En fait là tu et... fais boule de feu, ça va te donner une autre boule de feu, tu refais boule de feu Donc ça fait déjà 12 ah, ah. Tu mets un coup de tête avec euh, Antonidas Ah oui Antonidas c'est... Ah oui, oui. Est... Non, il... il est pas là pour rigoler Là si les 3 projectiles des arcanes ont failli, ça la gagne C'est honteux <rire> Et Catwood n'est même pas apparu sur le bord. <rire> oh la violence! J'y peux, peux rien! Les, les trois sont tombés dans ta gueule et pas sur le mur! Alors je vais mettre le score, mais ça va tellement vite. <rire> oh mon dieu! Lady Oscar n'est pas là pour déconner. Ah non, là le. Là ça a été, mais. Mais, mais cette honte <rire> Là la RNG c'était quand même du euh, 50, 25, 12 ennemis. 12,5% de chance que ça se passe comme ça. Garoche contre victoire ou la mort. Petit gardier contrôle. On est reparti. Je. Eh hey, merde, j'ai regardé liens en premier. Je vais me taper <rire> le murloc. <là. coughs> tu sais, tu as besoin de sortir. Si tu, si tu es juste d'attendre, ça te... Ah oui <rire> Les matchs s'enchaînent. Oh mon dieu, il recommence à parler. Ah oui, elle a déjà une bonne main, Charles je vais vous ah sur le sur le tar oui ça va vous être bien. Je vais vous Je vais vous On arrête de dire I will crush you à son adversaire. Une armure faite sur mesure. Je suis outré de tant de violence. Eh bien moi aussi, mais c'est il ne faut pas prendre des gens pour des cruches lorsqu'on est outré. Et c'est ainsi que se finit le stream. Je vous souhaite une bonne soirée. On équipe la Deathbite. On va face. Ou pas du tout. On ne fait rien. Alors là t'as pas du tout envie de jouer ton euh, totem langue de feu. Ah bah maintenant t'en veux Parce qu'en fait, si elle, euh, elle aurait dû le jouer pour rentrer 6 points de dégâts. Ouais. Parce qu'il est, euh, est protégé par le, par le taunt. Avant l'arme. Tu es juste la 0-3 et tu es même la 1-1 à côté, c'était affreux. Enfin, il aurait dû. J'aurais joué comme ça, c'est pas forcément la façon dont... Là, sûrement c'est raison. C'est toi le premier ici. Ouais, mais c'est pas pour autant que c'est hors dû. Bref. Il y a des gens qui sont morts pour des jeux de mots moins pourris. Alors sûrement... Mais là on est... Euh... On est sur un temps... Sur un stream socio. Voilà sur quelque chose de qualité et la qualité de quelque chose de pourri c'est encore plus pourri Donc, euh... il n'y a pas de baston si on va dans la tête avec sa son arme si on va dans la 5-5 avec son arme on clean deux créa c'est honnête on peut même entrer une dernière avec le sous-chef cruel c'est pas un souci non plus. C'est un peu payé, mais pourquoi pas? C'est extrêmement violent, on rigole pas en fait! Après, je pense que Charles s'est souvenu des 28 points de dégâts que s'est bouffé Flay dans la tête. <rire> Donc il veut pas s'en prendre autant avec un vent conséquent. C'est ça, c'est du VO3 en conquest. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas le temps de m'amuser. Le... Ah! C'est la même Ok, ça yeah. grave. très marrant cette grenouille. Emily garde le, le totem dans sa main. Ouais, je pense qu'elle veut l'utiliser vraiment au dernier, euh, au dernier moment, mais là ça, ça lui fait combien Ça lui fait 2, 4, 4 et. Ah, fallait peut-être compter. C'était une erreur, c'était une erreur, c'était une erreur. Parce que là elle, elle mettait à 6. Il a toujours rien gérer pour gérer quoi que ce soit du côté de char. Voilà, typiquement la raison pour laquelle le guerrier contrôle n'existe plus actuellement. Le deck en face est un deck de la méta. C'est à dire qu'il est joué euh, en standard. Et le guerrier contrôle, bah, il est trop lent, il n'a pas le... Mais 5, 11... Pourquoi elle a pas ex directement ouais. de ah, don oui. bah, qui peut retourner la situation mais qui peut lui mettre aussi un petit peu trop de dégâts dans la tête ça lui fait combien ça lui fait trop parce qu'il passe à 4 et il reste 7 bienvenue au grand tournoi et c'est fini là ah ben, ben, ça va normalement une pétale, une une une Et encore une fois, erreur. les premiers matchs c'est du 2-0. Voilà. Enfin, quelqu'un qui tient, qui tient en tête, euh, Lady Oscar. C'est ça. Et donc là, on va partir sur du euh, guerrier versus druide. Sylvanas en grenouille, ça mérite un BM. <rire> <rire> La violence de cette carte, néanmoins. La malédiction, Oui. oui. c'est du même niveau que le mouton le... De... La... du mage. La victoire ou la mort. Ça transforme n'importe quel serviteur en mouton 1-1. <rire> Sympathique. On a une meilleure main de départ pour, pour Charles cette fois. Mais là, si Meli veut se gaver en posant directement un T3 avec sa. en posant une 3-4 qui va lui faire popper plus 1 à son Katoon tout le temps. Euh, D'ailleurs, quand est-ce qu'il apparaît ce Katoon hmm. 25 e carte, c'est la prochaine. <rire> préfère. Melly préfère garder son énervation. Et jouer donc la 3-4 juste le prochain tour. Ah Charles a déjà le baron Gabo. Salutations! n'était pas la 25ème carte. 13ème carte aller. pour Discord, je dis que ce sera la 17ème de mon côté. Bon, j'ai perdu. C'est peut-être la prochaine après. <rire> pas de moyen de gérer la 3-4 pour l'instant. Elle, elle, elle a une bonne main quand même. Oui. Wouhou, je comprends quelque chose de oh, ce jeu. <rire> Mais là, elle va commencer à se faire déborder. La terre est à mon service. Alors, sachant que Charles joue des armes, je pense que je serai parti sur les 4-2 boucliers divins, pour éviter de me la faire traiter facilement. Mais bon. Ça c'est vraiment par appréciation. Ah Et tu Alors, y a plus d'armure. On peut faire. On sonne la 4-2. On pourrait sonner la 4-2 et armor up. Ah, avec le shield slam, par contre, je pense que je le garde. Ok. Là, ça va être de la grosse pioche pour Melly. Voilà. Et Katoon. Katoon. qui était la carte Katoon numéro 19ème. Donc, euh, tu es très bon. En... Je suis. <rire> en trouver le Katoon. Katoon que Melly peut jouer au prochain tour avec Inherbation. Ce qui serait un peu violent. Parce que. Bienvenue il n'y a rien. Wow, Alors, pour Charles, pour faudrait pour le gérer. Est-ce que Mehli le fait Non. Pas encore. On va faire le faire grossir un petit peu. Je pense que je l'aurais fait juste dans le doute, disant il n'y a, a pas beaucoup sur le sur le board. J'ai essayé de le faire passer. Alors Surtout que là elle a un taunt en face du coup. Mmh. Bah là tu, tu peux faire trade, tu fais ton innervation. Pas ah, toujours Non euh, quand on, va, on va atteindre le même niveau de, de grid que Fly tout à l'heure avec son bouclier. Son bouclier. Mais elle a dire... pas de d'ex en face. Non mais il y a des exécutions par exemple. Ou des bastons. Tu vois c'est euh... Ah, effectivement. Là elle aurait joué son Katoon il y a 3 tours. Il n'y avait pas de moyen de le gérer, il n'y avait pas d'exécution, il n'y avait pas de baston, il n'y avait pas assez sur le board. Bon, il y avait des provocations, mais ça aurait fait hein, des gros gros trades. Alors on va toucher. Wow, ça grille sur le cartoon quand même. Elle essaye de la, ah ouais. de la one shot, hein, je pense. Euh, je pense aussi, mais essayer de one shot un guerrier contrôle, ça va être compliqué. Hein, parce que niveau armure, est... Ouf, ouf, ouf. faut s'accrocher. Travail terminé. Parce que là il est combien sur 19, 19 Il manque 8 Oh mais il n'y a pas assez parce qu'elle a déjà utilisé sa première innervation et sa pièce il faut, il faut que Charles ne tue pas le bran ça je pense il faut pas que Charles le laisse passer les secrets que nous avons encore à découvrir Là ça va être ultra oh. violent Oh, le 4 Encore une fois, il, fait, il est 25-25, si Bran reste sur le board, elle va se prendre 50 points de dégâts. Là, ouais. si c'est Bran qui survit, c'est perdu. Ok. Oh mon dieu Et c'est quand... Ça fait combien ça Ça fait 25-29. Faut le faire. Hein. Ah. Ohlala la violence. Waouh Les points de vie descendent ça clairement. Euh. Y a pas de d'exécution. a pas assez de points de dégâts je crois pour. Pour aller face, ça fait 12, ça fait 16. Meli il lui resterait 10 points de vie. Du coup. Est-ce que Charles va laisser Melly lui mettre une claque à 25 une <rire> joué. Et c'est la baffe à 25 Dans Ah la, la baffe Dans à 27 <rire> <et voilà. rire> <Bien joué. rire> Oh mon dieu <rire> La violence tout Ah non ça fait pas 1, j'ai pas mis à jour le score Je suis désolé euh... At mieux. Ça, fait victoire. Ça, fait... ça fait 2 1. Ça fait 2-1 on va aller les rejoindre du coup. C'est bien ça Oui. Pas fou. Oui, oui. Merci. Vous allez les voir. Pas eu, je suis, je suis. Coucou. Coucou. Coucou. Félicitations, Félicitations, Merci. Bien joué. C'était un beau match. Ah, j'étais ah, là. Mais... Je croyais que j'allais pleurer. <rire> mais... et je voyais le hooktoon, il grossissait, il grossissait, et tu sais que tu peux rien faire. Et en plus, statistiquement, tu vois, il y avait plus de chances qu'elle l'ait dans sa main cette fois-ci. Vu qu'elle l'avait pas tiré la dernière fois. Oui, Oui, c'est vrai que je l'ai eu tôt, je crois, euh, si je me souviens bien. Ouais. Mais euh... J'avais trop peur de tout ce qui était Sylvanas et tout ces Mais trucs. oui, je l'ai pas eu <rire> je, je pas, pas tôt tôt tôt. Tôt. La seule fois où elle est tombée, elle s'est fait transformer en grenouille Oui <rire> Ce qui est quand même vachement indécent. Euh. <rire> oh, je suis tellement <rire> Mais là, le, euh, au niveau de la baston, je me disais mais ça va être tellement violent si c'est le Bran qui reste en oui. vie. Oui, euh, oui, oui. <rire> C'était le, le, le, euh, le risque que je prenais. Euh... Mais ouais, pas d'exec. Mais non Je <rire> l'ai pas tiré <rire> Ah, trop dur. Je l'ai pas bien tiré Oui Attends, je vais vérifier, mais oui, il me semble que dans ce j'en ai deux. Et j'ai pas eu Sylvanas bah, Normalement, non, non, j'ai en fait. deux bastons aussi. Hein. Le truc à, ah, à savoir sur Sylvanas, hein. c'est que si elle se prend 5 points de dégâts, le Katoon ah non, va, va continuer à tirer sur ta tête. Ça va pas voler le Katoon directement. Ah oui, j'ai deux exécutions, j'en ai tiré. Aucune. <rire> voilà. Ouais, Aucune exec. Et euh, bah, contre un Decktoon, c'est quand même ce dont tu as besoin. J'ai quand même préféré jouer vite la, justi la justicière, mais ça ne m'a pas sauvé. Oui, ça me fait trop peur. Je me ça va vite accumuler l'armure, je vais plus rien faire. Parce que j'avais le choix entre ça et le Crash Vase. Et je me suis dit, vu que j'avais le board à ce moment-là, mm -hmm. autant jouer la justicière. Et euh, mais ça ne ça m'a pas sauvé. le Katoon, non, hein, Melly mais... Quoi T'as pas mal grid le Katoon quand même! Ouais, t'aurais pu le jouer super tôt avec euh, double inerve ou avec une seule inerve, Ouais, mais justement, j'avais trop peur qu'elle exec ou qu'elle ait moyen de le gérer et je me suis dit, ah non, non! non. <rire> ça, je savais pas comment regagner après donc. Ah, euh, c'est pour ça en fait, t'as deux, euh, deux écoles là-dessus qui disent, bah, soit je le joue très tôt et comme ça elle a moins de chance de l'avoir en main, soit je le joue à la toute toute fin de la partie quand elle a utilisé toutes ses cartes. Ouais, voilà, c'est ma... ce que je préfère faire. C'est ta philosophie. <rire> ouais, c'est ma philosophie. comme tu es. <rire> et là, si, garde tu le joues, euh, si tu joues des decks euh... Ah, je suis désolée, j'aime beaucoup K'Toone. Mon dieu Mais moi, je suis partie à ce moment-là, en fait. D'ailleurs, il y avait <rire> Ren Reno Jackson, <rire> et ensuite, j'étais revenu vite fait euh, pour le truc, là, de K'Toone, machin, et j'ai fait « Oula !» Vous voyez les decks yok saron et tout, je me suis barré, mais vite fait. Tu vois ce que tu lui fais subir, Mélie <rire> Ah ouais, non. Je J'ai mes PTSD, là, qui reviennent. Non, mais c'est pas grave. Hein. Non, mais t'inquiète, Charles. Dis-toi que tu as un troisième match à faire, du coup. Là, tout de suite Ah bah oui, t'es en petite finale ah mais... contre Belka <rire> Allez Putain, alors, Belka et moi, euh, quand on joue, c'est sportif. Hein. Belka, es-tu es ici Oui. Ah mais voilà ah, oh, Bonjour Foutez-moi la paix, laissez-moi les fumer Putain, Donc, on joue tout de suite Ah bah oui Oh là là bah, si, euh... si vous voulez faire une petite pause, je lance un bras de fer, si ça convient au chat. Non, mais ouais. on, va, on va enchaîner. sinon Si vous voulez pas enchaîner, grave. moi j'enchaîne. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. On va enchaîner. <rire> Viens, Balka. Vas-y. <rire>